Merci. Il y a beaucoup de monde qui ont passé comme toi et moi de venir à l'église, de venir de se réunir comme nous, nous venons de le faire tout de suite. Mais ils ne se sont pas réveillés. Il y en a aussi qui se sont réveillés, ils sont gravement malades. Il y en a aussi qui se sont réveillés, ils ont aussi pris leur voiture et ils ont eu des accidents. Il s'aperannit ce crise Il y en a aussi sont juste sortis à la porte de leur maison, ils ont fait une crise. Euh, Mais Mais toi au moins nous sommes sortis, nous sommes arrivés jusqu'à ce lieu, c'est là une une grâce. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est pour cela, ne sois pas triste quand tu viens à la présence des dieux, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de joie. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie. Voilà David Ntazola. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et c'est moi la présence Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la présence du Seigneur. Quelle joie immense. Et pas de quelle joie d immense d'aller euh, devant une personne qui te donne le souffle de vie. Amen. Amen. Amen. Amen. Je suis dans la joie Amen. de te voir. Est-ce que Amen. maman mon papa mon <rires> <rires> <êerella> à on peut encore. Dimanche passé, le dimanche passé, t'en le bel là qui sur le pardon. Nous avons parlé sur le pardon. Et y a maintenant qu'un thème nommé Lelo. Avant de commencer mon thème d'aujourd'hui, n'abuse non merci, n'a pas. Pasteur Guilain. Je voulais d'abord remercier le Pasteur Guilain. La confiance à Salinairo permettre dans la Nika. Pour la confiance qu'il m'a donné de passer devant vous. Et merci aussi n'abuse pas Pasteur Rémy. Et merci aussi au Pasteur Rémy pour la confiance qu'il m'a donnée. Alléluia Amen ah, Dimanche passé nous sur le pardon Le dimanche passé nous avons parlé sur le pardon Pardon entre le pardon entre humains Comment reconnaître ma Comment une personne peut pardonner son prochain si celui-ci reconnaît ses torts Et na et c'est a même quand qu'on a vu dans ma bote, Et, et j'avais aussi dit, cela nous demande aussi de pardonner même nos frères dans nos familles. Dans l'Église, on frère, peu l'Église. devons aussi pardonner les frères et les sœurs de l'Église. Dans le mariage, on a puissant. Dans, mariages, dans, familles, frères, dans la famille, on a Ainsi qu'à pardon. Pardon, et ça puissant Le pardon est une puissance. Mutoa Personne qui ne pardonne pas, cette personne c'est pas un enfant de Dieu. Parce que le pardon est allu mutoa ma nasa que le pardon est le cœur de Dieu. Le pardon est la volonté de Dieu. Le pardon est la volonté de Dieu. toi qui n'arrive pas à pardonner ton prochain. Il tu as l'habitude de faire des ennemis avec ses. Laisse-moi te dire une chose. Cela ne sert à rien d'aller dans la présence du Seigneur. Pour nous Personne qui n'arrive pas à pardonner. Le Seigneur lui non plus ne pardonnera pas. Parce que notre Dieu, pouvoir et notre Dieu, c'est lui qui a le pouvoir du pardon. C'est lui qui a cet amour-là de pardonner. La Bible nous dit, si lui pardonne, il oublie. Et pourquoi qui et pourquoi toi quand tu pardonnes, tu n'arrives pas à oublier si la personne fait encore une erreur tu le rappelles ils sont passés et toi tous les péchés que tu as pu faire tu as demandé pardon à toi est-ce que le Seigneur te rappelle tous les péchés que tu as pu oui. commettre et c'est de que là, nous demande de nous pardonner Alléluia Amen. Alléluia Amen. notre texte d'aujourd'hui le Texte d'aujourd'hui et dans les livres de Romains 3, verset 3 23. 3 Romains 3, verset 23. Romains 3, Lisons la parole du Seigneur, nous nous lèvons pour, pour, pour le Seigneur. verset 23 Romain 3, verset 23 J'ai lu la parole du Seigneur Amen Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, la parole du Seigneur Amen. Amen. Amen, Alléluia Amen. Amen. Prenons place Bible nous dit que la Bible nous dit que toutes les personnes qui ont péché et privé la gloire ensemble. Ces personnes-là sont privées de la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Notre soutien d'aujourd'hui n'a Le soutien d'aujourd'hui est Ezali sur l'expiation. Amen. C'est là l'expiation. Alléluia. Amen. Définition, il y a expiation, la définition de l'expiation. L'expiation désigne l'ensemble de ce que Dieu exige pour délivrer les hommes dans leur péché. Amen. Expérience, ils dit simplement un modèle que Dieu avait donné ou montré au peuple d'Israël. L'expression est le modèle que le Seigneur avait donné au peuple d'Israël. C'est un modèle que le Seigneur avait montré aux enfants d'Israël. Comment ils pouvaient se pardonner si l'un d'eux faisait, faisait un péché, commettait un péché Comment voilà. comment ils pouvaient effacer un péché de l'un d'être eux notre Dieu, tellement il est grand Le Seigneur, tellement il est grand Asa saint. Tellement il est saint Asa, tellement pur Il est tellement pur à à Il ne tolère pas le péché Et, la... Et celui-là, il ne, il ne siège pas dans le péché L'expiation, elle décrit la façon de L'expiation, elle décrit, elle décrit la façon dont le péché peut être pardonné par Dieu. Donc, expiation, expiation est l'une des choses qui nous montre comment une personne peut être pardonnée s'il commet un péché devant Dieu. Est nous péché devant Dieu. Notre Dieu, tellement il est amour, tellement il est grand. Nous avons dit un jour Adam et Ève ils avaient commis un péché, ils étaient tombés dans un puits. dans un. la le Seigneur dans son amour, a déjà quelque chose pour couvrir ma avait déjà préparé une chose pour couvrir le péché que Adam et Ève avaient commis. la Bible nous dit, Adam et Quand Adam et Ève étaient tombés dans le péché, a qui a commis agneau et le Seigneur avait tué un agneau. Et il avait pris la peau de l'agneau, il avait couvert les hommes. Quand cette personne est tombée dans le péché, le Seigneur avait pris la peau de l'agneau pour couvrir l'unité de l'homme, la nudité de l'homme. La grâce de Dieu. Cela s'appelle la grâce de Dieu. La grâce du pardon. Amen. Amen. Alléluia. Adonai Ève va payer. Adam et Ève étaient tombés dans le péché. Ou Adana Eve va kouyé dans l'issumou. Adana Eve va kouyé dans l'issoum. Adam et Ève étaient dans le péché. Et Nzambé est en mode lissoum. Et le Seigneur, quand il avait vu ces péchés-là, il avait pris l'agneau, il avait tué, il avait a pris, a pris a la peau pour a couvrir l'homme. Vous aussi se dire comme j'ai couvert votre nudité. Je m'arrête je là. Je laisse l'homme comme ça. Mais par son amour tellement il est Dieu. Il avait vu que l'agneau, son sang n'était pas aussi précieux pour pardonner le péché de l'homme. Et la Bible est l'objet, à l'oukaki, pendant tout ce temps, nous n'y a pas, makila n'est pas pour pardonner du soumut. Et la Bible dit que le Seigneur avait cherché pendant tout ce temps quel âme pouvait, où son sang était pur pour pardonner le péché de ses hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. sur le moyen qui fait le sur le moyen qui fait que l'expression soit accomplie. Donc le moyen qui l'a été Aujourd'hui, je vais parler de quels moyens que nous pouvons faire pour que nos péchés puissent être pardonnés. Le premier moyen. Le premier est moyen. La grâce. Le premier moyen est la grâce. La grâce est dans ensemble la paix. La grâce étant donc le Seigneur donne au, au la, à grâce, la grâce. Est image. Oh, yo, la grâce, Le pardon. La grâce est l'image du pardon. l'Ancien la Testament. La Bible dit dans l'Ancien Testament. quand les, les gens péchaient et Il y avait tellement de principes. Il y avait tellement des principes. Dans l'Ancien Testament, il y avait tellement des principes pour qu'une personne qui a péché il devait tuer un, un animal pour qu'il puisse prendre son sang et euh... il devait tuer un animal ou un bouc comme ça il prend le sang pour que ses péchés soient pardonnés, Amen, Amen. Alléluia, Amen. mais aujourd'hui je ne suis pas venu pour parler de l'Ancien Amen. Amen Et le don, le, le don de pardon Aujourd'hui je viens parler du don de pardon Comment le pardon est arrivé Comment la grâce de Dieu est arrivée Amen. Comment est-ce que la grâce de Dieu est arrivée dans la vie de l'homme Et dans l'ancien testament tellement Il y avait plein de choses qu'une personne devait faire pour qu'il puisse être pardonné. Mais le sang de l'animal ne suffisait pas pour qu'une personne puisse être pardonnée. Et le Seigneur avait regardé par son amour. Donc sa grâce. Il nous avait proposé un don qui est le pardon, sa grâce. Donc Une chose qu'on n'a pas méritée. Et Une chose qu'on n'a pas envie. Mais Dieu, par son amour, il nous a proposé. Amen. Amen. Il y a un chanteur de Dieu. Il avait dit que nous sommes nous qui ne sommes pas. À Dieu. Nous qui n'ont pas été choisis. Mais c'est par sa grâce. C'est pour cela que nous avons eu cette grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Biso que pas même pas. Un nous étant humains, nous étions même pas dans cette alliance avec Dieu. sont étant que nous même pas, C'est là que nous dit que nous Étant des humains, on n'était même pas dans la route que Dieu avait prévue pour les enfants de bongo. Avec nos péchés, c'est là que nous demander de rester comme Mais ça. Nous sommes tellement à Mais le Seigneur, tellement il est amour. Il avait pris un seul de son fils. Il nous l'a livré dans la croix. Et lui, il a abordé cette grâce-là. que nous Alléluia. Avons le Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les moyens que Dieu... Ami pour que le, pour que nous, pour que donc on va coller mon la na biso. C'est moi que Dieu a mis pour que nous puissions, pour qu'il puisse effacer le péché en nous. Donc, grâce naïe, paix, amour naïe. Cela est la grâce ainsi que son amour. Amen. Amen. Il y ici qui a toujours entendu en a. Romains 3, 23. C'est pour cela que là nous venons de lire dans le livre de Romains 3, 23. Car tous ont péché. L'amie on dit car Batunyoswa masumukati. Car tous, car tous ont péché. Kartus, kartus ont péché ba tunyo so et ils sont privés de la gloire de Dieu et gloire à Zambe et Pimeli Sibango donc bible bible la bible en Romains 3 23 Bible a dit dans les livres de Romains 3 surtout basumukati les personnes qui ont péché ba sana privés ces personnes-là étaient non. privées nous de la gloire de Dieu. il n'y a aucune personne qui peut dire que moi je mérite la gloire de Dieu. Personne ne peut non. se vanter et dire que quand je marche comme ça je suis parfait. Je mérite le la gloire de Dieu. Nous tous on a péché. Nous tous nous étions privés Mais de la gloire de Dieu. La Mais de Dieu. le Seigneur par son amour, nous nous avez donné le Jésus-Christ, le pardon. C'est lui qui nous a apporté le pardon. Oui, à même la grâce, nous a apporté la grâce. Comment, comment nous, nous comment, par par nos comment nous pouvons effacer nos péchés quand nous tombons Alléluia Amen. Le Deuxième moyen, le deuxième moyen qui fait que l'expiation soit accomplie que ceux cela la reconnaissance. Et cela est la reconnaissance. Amen. Ah, C'est la, la reconnaissance de son état de péché. et la reconnaissance, il y état et à muto sumuki. Dont ainsi la Psaume 51, dans le 51 16 Psaume 51 verset 16. <rire> 16, 151 16. Je lis la parole Seigneur Amen. Amen Oh Dieu, Dieu de nos salis, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde La parole Seigneur Amen, Amen. Papa Amigo, vous pouvez répéter encore Papa Amigo, est-ce qu'on va de la te plaît? Oh Dieu, Dieu de nos salis, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde La parole du Seigneur Amen. Amen Alléluia Amen, Amen. La Bible nous dit Là c'est le roi David qui reconnaît ses péchés Qui reconnaît là où il était tombé Et il demande la miséricorde Il demande la grâce, de la grâce ensemble Et il la grâce Mais il dit « Oh Dieu, délivre » Là, qui dit oh, Seigneur euh, La Bible nous dit une personne qui reconnaît le pardon de une Dieu", personne là qui mérite le pardon de lui. Alléluia Amen. une personne qui reconnaît là où il avait commis ses erreurs. Cette personne là mérite la grâce de Dieu, mérite d'être pardonné par Dieu. Alléluia Amen. le Seigneur cherche les hommes ou les femmes Qui reconnaissent leur péché Qui reconnaissent là où ils étaient tombés Dans le péché Pour qu'ils puissent le pardonner Si nous regardons dans les livres des 1 roi 8 46 à 49 Si nous regardons dans les livres des roi 8 46 lire dans nos maisons roi Salomon que le roi Salomon faisait le roi Salomon le roi, roi Salomon disait seigneur oyo va reconnaître ma si ce peuple reconnaît son péché est-ce que tu peux les pardonner même si même s'ils se retrouvent dans le pays de leur ennemi ceux qui vont prie prier va reconnaître ici qu'ba ko ils font la prière qui reconnaît là où ils étaient tombés. Maintenant, tu dois aller pardonner. Le Seigneur a besoin de cette personne-là qui reconnaît là où il était sain. Le Seigneur a besoin de cette personne-là qui comprend son péché et ses erreurs. Et Mutoanande a mérité le pardon est Cette personne-là qui mérite le pardon de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yamo ça sert rien, Muto. Quand mon coin C'est pour cela que ça sert à rien une personne quand tu dors dans le péché. Et au vent dans le coin Que tu puisses rester dans ce péché dans ton coin. Malgré l'issou mou Malgré tes péchés. Mais hier Obadie maman a doré les zambou tu commences directement à adorer les oui, tu viens tu viens directement oui. commencer sans même reconnaître ma faute sans même reconnaître tes à chaque reconnaître à chaque sans même reconnaître tes à ceux qui à chaque fois, tombait, la chaque fois la ma à la qui à chaque fois la vie la vie. à la vie à chaque fois à chaque à chaque fois fois à à chaque fois à à à des dieux. Et le roi Salomon encore. Et le roi Salomon lui a Eux qui étaient les grands. Car grâce prière pour peuple oui, Israël, c'est le peuple. Il ma Le Seigneur de Le Seigneur a besoin de cette personne là qui reconnaît ses péchés. Cette personne-là qui mérite le pardon des dieux. Ce même l'histoire, fils nous regardons même l'histoire du... du fils potry, la dit le fils s'était perdu. Et tant que a bungi. Et comme ce fils était perdu, ici quand y a Kendaki, là où il était parti, à reconnaître l'état naïf, il avait reconnu son état, à reconnaître la situation naïve, il avait reconnu la situation. Il y a des sourds, il y a des comédiens qui vivent sa vie à papa naïf. Le péché qu'il avait commis vis-à-vis -vis vis -vis de, de mon La Bible elle dit que la Bible dit que La Bible dit que quand ce fils-là ne reconnaît ses péchés, Il dit non, Je peux. Je ne peux pas, la dire, a non, pas, si pas, pas perdre. c'est la de Que dans la maison de mon père. Même pas la vie que je mets. pas la vie que Que toi, tu, mais que tu restes dans ton péché. Ce péché-là est devenu ton péché. Pour toi, c'est une habitude. Maintenant, bah, tu es à l'église, mais tu continues à, à, à, à... De... Tu tu rester dans ce péché. -là. Des mais des mais des ce fils prodigue. Jamais reconnaître la vie. Jamais reconnaître la avec les époirs, Alors, non. Il s'était dit non. Il s'était Tu dois retourner chez mon père. Il avait reconnu les péchés qu'il avait commis. Il est retourné chez son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin de ces personnes-là qui reconnaissent leurs péchés à comprendre Il a besoin de ces personnes là qui reconnaissent leur péché et qui reviennent vers lui. par C'est ces personnes là qui méritent le pardon des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La reconnaissance du péché pour reconnaître est ma soum et incarnaca. Cela incarne. Les péchés qu'un homme a, a pu commettre. Alléluia. amen. Alléluia. Amen. reconnaître ma bénaï, Une personne qui reconnaît ses péchés, c'est toi. Cette personne-là ne reste pas dans ses mêmes péchés. Reconnaître ma bénaï, une personne qui reconnaît ses péchés. Le Seigneur est capable de délivrer ces personnes-là de ses péchés reconnaître. Mais si toi-même tu reconnais, comme cet enfant. Il avait compris là où il était. C'était dit que cela me demande de retourner chez mon père. Le Seigneur vient en celui-là pour délivrer. Le péché qui m'habite. Le vol qui m'habite. L Impudicité qui m'a Le couteau est la le mensonge qui m'a la calomnie qui m'a confrise, la hypocrisie qui Je reconnais les péchés que je fais. Dieu, je ne peux pas demeurer dans Ces personnes-là dont le Seigneur a besoin pour délivrer. à reconnaître personne qui reconnaît. Une personne qui reconnaît là où il est. Et Qui revient vers son père. Il y a roi Salomon C'est pour cela que nous voyons le roi Salomon ici. qui comprendre S'ils comprennent et qu'ils crient ton nom. Là où tu te trouves, dans ton trône. Tu dois aller pardonner. Alléluia. Amen. Troisième moyen qui fait que l'expiation soit accomplie. Troisième moyen de la salle à la remplie, c'est l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible, nous Michée 6. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Michée 6. Michée 6. Huitième. C'est la huitième de 6 tu sais c'est à 8. Michel 6, c'est à 8. Michel 6, à 8. Julien, nom de Jésus. Amen. Alors, verset 6, c'est ça? Oui, Miché, euh, 6, Julien, donc, ah, oui. Alors, 6, à euh, 8. Ouais, oui. oui. oui. okay. Julien, nom de Jésus. Amen. Ah, ah, oui. Avec quoi me présenterai-je devant l'éternel pour m'humilier? Euh, devant le Dieu très haut, me présenterai-je avec des, oeufs, des hauts loupos, avec des veaux d'un an L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents, d'huile Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché on' t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi c'est que tu mets en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le moyen qui fait que l'expiation soit accomplie, c'est l'obéissance. Oui, je sais que l'expiation est à la compagnie, c'est l'obéissance. <rire> la nous dit dans le livre de Michel, là nous venons de lire... Non, le lendemain le Seigneur dit Nama naya ko se présenter par exemple. Quel moyen me demande-t-il de venir me présenter devant Dieu Est-ce que ceux qui n'ont pas se présenter par exemple, n'ama soumona na sali Est-ce que si je me représente devant Dieu avec tous les péchés que j'ai commis Attend naya na vau. Même si je viens avec le vau. Attend naya l'offrande. Mais si je viens avec est-ce qu'on peut effacer les souvenirs Cette offrande-là peut faire à ce que c'est si mon Alléluia, si -ce amen. Alléluia, amen. Amen. amen. Ne pense pas que n'ama beo yo là-bas, ne pense qui est le péché que tu Quand connais, tu te présentes devant Dieu, ça, moi, malgré les offrandes que tu donnes, ce n'est pas ça qui fait qu'ils te Dieu. Alléluia. Je... Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur cherche des personnes qui sont obéissantes à sa parole. Les personnes qui respectent les normes qu'il donne. C'est ces personnes-là que le Seigneur délivre. C'est ces personnes-là que le Seigneur pardonne les péchés. Une personne qui, qui marche selon, le, selon les commandements de Dieu. Et à, à recevoir, à tout, à, à recevoir à le pardon de Dieu. C'est cette personne-là qui reçoit le pardon de Dieu. Lorsque le Seigneur pardonne quelqu'un, cela nous demande de marcher, d'avoir une vie d'obéissance. Alléluia. Une personne qui est obéissante dans les choses des dieux. Une personne qui est obéissante dans les paroles des dieux. Une personne qui est obéissant dans les normes que le Seigneur met dans ses parents. Cette personne là mérite le pardon de Dieu. Alléluia, Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Amen. amen. Gloire à Dieu. dans le livre de Miché. Bible lobby. La Bible nous dit. Ésa au front de et Enkoki ko. Ce n'est pas à mon offrande qui peut faire que mes péchés soient pardonnés ou effacés. il y a Ce n'est pas non plus les dons que je donne qui font que Mais mes péchés soient effacés. Mais quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu. C'est celui-là que Dieu mérite. C'est celui-là qui mérite le pardon de Dieu. Ça comme ensemble, la qui respecte la parole. Là qui mérite le pardon des dieux Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer. Nous continuons. J'ai quatre choses On a relevé là sur l'expiation. J'ai quatre choses j'ai à dire sur l'expiation. qui fait dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Première des choses. La première des choses, c'est de livrer de l'esclave du péché. C'est ça vous allez délivrer l'esclavage à péché. Total, lire la livre en Romains 6, versets 17 à 18. Nous lisons dans le livre de Romains 6, 17 à 18. Délivrer de l'esclave du péché. Romains 6, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice, parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Romains, lorsque Moutou, lorsqu'une personne a... Lorsque Moutou a bimi qu'à esclavagisme il y a une personne sort de l'esclavagisme du du péché, et a a a vraiment pardon et ont eu t'as pas zambi. Cette personne leur reçoit le pardon qui vient de Dieu. Première chose de délivrer de l'esclave du péché. La première des choses est euh, d'être délivré de l'esclavage. Lorsque Dieu accepte de nous pardonner, <rire> que le Seigneur accepte de nous pardonner nous délivre du péché. Une personne euh, ne peut faire quelque chose Il une a un peu de l'esclavagisme du péché. Une personne ne peut pas perdurer dans le péché. Une personne que Il a pardonné de temps. personne a a Personne personnes que le Seigneur a sorti du péché. Les personnes là ne peut pas retourner dans ces mêmes choses. et changé Cela lui demande de changer totalement sa vie. Cela lui demande de pratiquer les choses des Dieu de tu commences à te dire que le Seigneur m'a pardonné dans un péché. comment on continuer quand on le Comment tu continues à faire le même fichier Tu t'es dit que je ne suis plus dans Mais ce genre de fichier. Comment continues tu continues dans ce genre de fichier Quand tu es un esclavage, il est sorti de l'esclavage du Personne-là n'a plus ce même péché. elle ne commet plus ce même péché. Parce que le péché est un dominateur, une dominateur de, de la dominateur dans nos vies péché le péché domine l'homme' une personne qui reste dans le péché laisse-moi te dire que le péché est l'ennemi de l'homme et le péché emprisonne l'homme. Le péché tue le corps de l'homme. Péché est Le péché tue l'âme de l'homme. Péché est Le péché condamne. pour nous que nous voyons un grandeur. Bien sûr, mais merci? Malgré tout tu fais dans le péché. Oh, il à pas Tu vois, pour t'habiller. Je la la tu la première à faire toutes les, choses, de les choses mais l'homme qu est quoi ce, ce même péché c'est le et pour dans cet endroit tout seul alléluia péché et tu as ta âme le péché tue l'âme de l'homme. Le péché détruit le corps de l'homme. Le péché amène l'âme dans le, le péché mal. Vie, Le péché ne montre pas la vérité la la qui perdure dans le péché. Personne là ne mérite pas. personne qui perdure dans le péché. La, a, a, a mérite, pardon, personne est un esclave. pas aujourd'hui. Parce que demain, ces mêmes choses-là nous emmèneront en enfer. Le péché et à Le péché emprisonne là. Les personnes qui sont emprisonnées dans le péché. Ces personnes-là reçoivent le Seigneur comme c'est le Sa vie sera actuellement des, mi des misères Alléluia. Alléluia. Amen. Yamo, Amen. bisayo. C'est pour bon, cela, laisse-moi te dire. Yo, toi là qui fais des péchés. qui demeure dans le péché, il est temps, pour toi de te Même si ce péché-là ma péché Mais le même péché que toi, tu te dis, ah ça c'est pas vraiment un péché. Mais, mais, a que mais moi je te dis, il n'y a pas un grand ou un petit moi péché. Tout péché est péché. Tout péché péché. Le péché détruit les enfants de Dieu. Le péché nous empêche de faire les choses des dieux. Le péché nous empêche de faire le les choses des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Une personne qui reconnaît ses péchés. C'est cette personne-là que le Seigneur vient pour délivrer. Malgré les soumots ces péchés là qui t'emprisonne Si, si aujourd'hui tu acceptes accepte aujourd'hui de laisser ce. Laisse-moi te dire. Le il nous délivre du péché. Il livre la personne du péché. Il a cette, ce pouvoir là de nous prendre là où nous avons. Il y verset 36 C'est là qu'on nous lisons dans le livre de Jean 8 verset La Bible nous dit si le fils vous a affranchi, ce qui moi, a, a libéré vous êtes réellement. Chistés. Personne dont le Seigneur vient pour délivrer. Cette personne-là est libre. La liberté continue La liberté rentre est dans le, la vie. La vie. le péché qui prenait Les péché là venu pour le salut Qui demeure dans le péché il aujourd'hui que le Seigneur tu puisses sois plus de ce qui... péché. Donc Deuxième chose, la deuxième chose, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Romains 59 9. Bon. Romains dans les livres de Romains 5-9. Bon. Romains 5-9. Mutoya Kango l'a Personne qui est personne Là ne peut plus continuer à faire les mêmes péchés. Nous avons libéré la personne que Dieu a libérée. Cette personne-là n'est plus esclave du péché. qu'il en Romains 5, verset 9, dans les livres de Romains 5, verset 9. Je dis au nom de Jésus. Amen. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus fort raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen à plus forte raison à plus forte raison boni boni à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par les sangs serons-nous sauvés par Lui de la colère alléluia amen. Amen. alléluia amen. la colère de Dieu la colère de Dieu. Amen. Quand Amen. je dis en français, toi tu dis à l'ingala. Je dis à l'ingala, tu dis en français comme ça en France. Amen. Amen. La colère de Dieu. en Zambie. À, à combien plus forte? Boni. boni. Mutu une personne. Tangu asumuki, une personne qui pêche. Et que le Seigneur vient pour le sortir de ce pays. Est-ce que cette personne-là, la colère de Dieu va continuer à être sur lui La colère de Dieu est sur ces personnes-là qui te. La colère de Dieu est sur les personnes qui négligent sa volonté. La une personne qui ne croit pas à la parole de Dieu. Dans cette personne-là qui a la colère du Dieu. Dévoile. Une personne qui néglige l'œuvre de Dieu. Une personne qui néglige les choses que le Seigneur envoie. C'est cette personne-là que, personne personne que le Seigneur envoie. C'est cette personne-là personne où son endroit se trouve en enfer. Alléluia! Voilà. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le col à Batou, est dans il est soyez Le Seigneur est venu. Il est mort pour nous. La Bible nous dit. Je dis quand il est mort. Il avait apporté toute la colère du Seigneur. Mmh. Dieu Dieu. Alors, il, est ans, il, a colère, il, est il avait enlevé la colère des dieux qui planait sur nous. Il est mort pour toi et moi. Il avait pris notre péché que nous. nous allions... Lui qui était saint. Il avait accepté de devenir quelqu'un qui est un, un pécheur. Il est venu, il est mort pour toi et moi. Pourquoi tu es il aux hommes, s'en à la croix pourquoi jusqu'aujourd'hui tu remets Pourquoi les choses tu sais, Pourquoi tu fasses que le Seigneur puisse se retourner dans sa tombe S'il avait donné sa vie pour lui. Pourquoi tu veux que la colère de Dieu puisse rester sur toi Pourquoi, Pourquoi tu veux que le Seigneur puisse se retourner dans sa sa pour Pourquoi tu veux que, que le Seigneur c'est sur cette personne-là que la colère des dieux va diminuer. C'est cette personne-là qui, personne qui sera condamnée. Et le Seigneur condamne seulement les personnes qui sont croient. Et le Seigneur frappe ces personnes-là. Les personnes qui écoutent sa parole mais qui ne font pas comme ça Aujourd'hui laisse moi te dire Le Seigneur frappe les personnes jusqu'à aujourd'hui par sa parole. Personne qui ne n'obéit pas exactement la parole de Dieu. c'est la Dieu. Est cette personne là qui a la colère de Dieu La Bible nous dit le Seigneur avait cherché Quand la personne a péché Quand la personne est tombée Le Seigneur cherchait qui je peux envoyer Il n'avait trouvé personne Mais à Dali, il avait vu Il avait vu il, est Il avait donné en offrande pour toi. Et pourquoi ils Pourquoi tu n'arrives Pourquoi, pourquoi continue toujours dans le péché? Pourquoi ils toujours dans le péché? Pourquoi toujours dans le Pourquoi ils continue toujours dans dans le bon Pourquoi ils continuent qu'il le reconnaître Pourquoi ils tu reconnais que le péché? Et c'est il et sortir de cet esclave et c'est que il a eu un esclave a et sortir de ces choses-là qui te poussent dans le monde et Si aujourd'hui le Seigneur vous dit, laisse-moi te dire, -il, il y a aussi la mort. Et si la mort vient, tu vas à son respecter ma la colère de Dieu de la colère de Yo. Dieu, va te frapper et le péché que tu adorais le péché que tu de Dieu, de la vie de Dieu, de tu ah non, c'est pas moi. Quand tu diras comme le frère euh, qui a chanté, j'avais volé pour toi, je t'avais J'avais si, ben ben pris les autres. J'avais menti. tosaki pas la, la, Mais Jean Jean. la Je sera le premier à dire je ne te connais pas oui, il va te réunir Alléluia Amen. Alléluia Amen. nous devons abandonner le péché nous devons sortir dans le péché nous devons sortir dans le péché il y a des gens qui prêchent la parole des dieux, euh, matin et soir. Pourquoi Pourquoi tu écoutes mais tu ne veux pas mettre Pourquoi ça en Pourquoi tu n'arrives pas à te séparer de yes reviens bien. Pourquoi tu continues à rester yes dans le de la reviens bien. nani Va t'amener dans, dans un endroit qui sera très dur pour toi. Le ne cherche pas à ce que la, la... la... la colère de Dieu soit sur toi. Le Jésus est mort pour toi et moi. Troisième chose. La troisième chose, de livrer de la malédiction. Aucun moment mal de malédiction. Galat 3, 10. Autant à mon aventure. Galat 3, 10. 3, 10. Nous, ça. nous allons lire ça chez nous. Pour que nous nous pensions. Pour que nous nous pensions. La Bible nous dit La loi que Dieu avait donnée à Moïse. La loi que Dieu avait donnée à Moïse. A la loi que à Moïse. La loi que Dieu avait la personne qui devrait être, devait accomplir ses lois. Alléluia. Amen. Galates 3:10. Galates 3:10. Bible l'obi, la Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, Moutou. Moutou ce quand une personne tombait dans le péché, tout est été coupable et innocent. Cette personne-là était coupable dans tout. A -il condamné, n a n a cette personne-là était coupable. lobaki. C'est pour cela que, la, pour que, que vie. Vie. je Il y avait tellement beaucoup de sacrifices pour faire. un Il Pour que cette personne-là puisse pardonner. Mais ce là ne suffisait Ce pardon-là ne suffisait pas comme c'était le sang d'un animal. Yeshua et cela demanda ce que le Seigneur puisse venir pour adélivrer de la malédiction pour qu'il puisse nous délivrer de la malédiction. Somtantina na nafai na na Mkandega Galates 3:10. Nous lisons dans les livres de Galates 3:10. Bible Eloba, la Bible nous dit Moutu oyo have fundina loi Une personne qui est dans la loi une personne qui est sous la malédiction. Une personne qui est sous la malédiction. Moutu ya funda kanana loi quelconque. Une personne qui demeure dans une loi est personne na yes Seigneur est venu il, améliore, améliore, pour améliore. Saison, il nous a les il a de notre malédiction il dit, il a fait en sorte que nous soyons comment pouvions nous, nous encore continuer à vivre dans Dieu cette terre là oh, enfant de Dieu, malgré tu que tu viens à l'église viens mais il y a beaucoup de ces choses là. Je te dis c'est la Donc, c'est ce qui pas. est libéré. la malédiction, ce qui est déjà c'est C'est qui déjà C'est qui dans ce qui C'est la libération, nous a libéré de l'esclavage. Le Christ nous a enlevé dans l'esclavage. Aya, a comme isabisso, bato basan tout le collaier. Il est venu, il a fait de nous des saints. Tan wiyeso ya koufiponamoutou. Quand le Seigneur est venu, il est mort pour nous. Malédiction est au moins la vie à moutou. La malédiction avait quitté la vie de l'homme. Malédiction est coupée n'abandonne à Mutu. La malédiction avait quitté, été tombée dans la vie de l'homme. Et Moutouana a zaga susu sous la malédiction t. Cette personne là n'est plus sous la malédiction. Mutuana zaga susu sous la loi t. Cette personne là n'est plus non plus sous la loi. Parce que Christ lui a affranchi. Parce que Christ a affranchi en nous. Alléluia, amen. Quatrième expiation. Euh, la quatrième expiation nous délivre aussi de la mort au nous Christ nous délivre aussi de la mort yeso alléluia amen, amen. Alléluia. amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. alléluia amen vous êtes là celui là <applaudissements> je, <applaudissements> <pour le Seigneur. applaudissements> je que si je disais si vous êtes là applaudissez pour le seigneur il y a une maman qui a écrié pour le seigneur Alléluia. Amen. Amen. Amen. Je viens de le dire, mais il n'y a personne qui a crié pour le Seigneur. Amen. Oh, oh, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants des dieux. Et c'est nous devons être dans la joie pour nous venons. être dans la joie. Nous Nous dans la joie. Nous Nous devons dans la présence Je Je pourquoi tu es es Donc, On doit demande d'acclamer pourquoi t'acclame comme ça. Si y a pas. quelque chose va le toucher Même si on dit que tu tu es là dans ton là tu continues la continue à rester la dans ton coin. Mais, tout tout Mais tout je sais que c'est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Cela nous demande de séparer du péché. Et Seigneur, la les les le lui lui. Le le nous devons donner notre vie à Dieu. nous Devons recevoir Jésus-Christ dans nos vies. la vie du Seigneur. dans la vie. Laisse le monde. En kombe dans vie à Le Christ quand il est venu dans la vie. Il a délivré nous totalement complètement de -il la mort. Il a enlevé la mort nous victoire pourquoi moi tu l'enfant de Dieu pourquoi si tu sais que ce que tu fais pourquoi vient. tu as peur de la mort parce que tu sais là où tu iras, moi étant enfant de Dieu le prix et le seigneur que j'ai accepté si aujourd'hui la mort vient je n'aurais pas peur. Parce que je sais là où j'irai. Mais toi qui as la vie du péché, oui. tu sais qu'aujourd'hui, si la mort vient, tu sais là où tu iras. C'est pour cela que tu dois te séparer de ton péché. Tu dois laisser ton péché de côté. Tu dois laisser ce péché-là. Pour que le pardon puisse rentrer dans ta vie. Pour que la grâce des dieux soit sur toi. Bien-aimé, il Bien est resté mort pour nous. Pourquoi tu continues à le remettre dans sa croix Pourquoi tu continues à blesser son cœur Pourquoi tu le fais pleurer si Il est venu, il t'a franchi de tes péchés. Il t'a accordé la vie, la victoire. Pourquoi tu continues à demeurer dans le péché? Pourquoi dans ma paix? Pourquoi tu continues dans le mal? La Bible nous dit: ceux qui vont mourir en là qui vont se réveiller. Ceux là qui sont déjà morts. qui le Seigneur? Pas le Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le péché t'emprisonne. Comment? lui Comment est-ce que la mort peut emprisonner quelqu'un? La mort peut seulement emprisonner ceux-là qui marchent dans la vie à sanctification, la vie à Christ, la vie à grâce. Les personnes qui marchent dans la ne peuvent être vivre la gloire. vont vivre la gloire. de la le pardon des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Y'a un boni, C'est pour cela un jour Lazare en Quand son frère Lazare était mort. Dans la Bible, dans Jésus a eu, le nous dit que quand Jésus était venu. Marthe a ici Alors il a il il il dit que Lazare avait saigné Je que Lazare est paré la comprendre vous avez dit à Jésus que Lazare a ressuscité parce qu'il savait la vie que son frère menait dans que son frère avait confirmé que son que que Lazare va ressusciter parce qu'il savait la vie que Lazare menait confirmé que n'y avait pas un Christ que son frère que parce qu'ils savaient comment est-ce que son frère Et toi, toi aujourd'hui commence à demander à tes proches Est-ce que qu Est-ce que si tu meurs aujourd'hui tu tu me Il y en a beaucoup de ceux qui sont parents Alors, même. même avec nos propres Et nos parents diront à lui je pense je ne crois pas mais Marthe mais l'objet, je sais que mon frère va être ressuscité au derniers jours elle avait dit que de qu on a a parce qu'il savait qu est comment est son frère que son frère qu est, il qu est que que toi est-ce que assurez que ce est que est-ce que que ce qui un jour que si la mort vient regarde ta la ta vie L'expiation du pardon. Parce que l'expiation, c'est la même chose que le pardon. L'expiation du pardon. Et permet d'aka moutou à à vivre une vie communion la restauration. Cela permet à l'homme de se séparer du péché et de vivre dans la communion des Seigneurs. Nous allons essayer d'aller un peu plus vite nous 15 verset. Vision dans le livre de 1 Corinthiens verset 57. 57. Et nous allons nous arrêter par, par là. L'heure est commence à avancer. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15. L'acteur sera su à qui liviso poté Les L'acteur s'y trouve, il peut lire, pour que nous puissions nous arrêter à temps. 15, verset 57. Verset 57. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bible, la Bible dit La Bible nous dit. Mais na version n'arrive. Seigneur Jésus Christ. Oh, ce peuple, ça lui donne victoire fait, mais, par na na combaïsou. Le tout moins son ganazamè. Que la gloire soit rendue à Dieu. Oh, il a peur si ils sont éloignés de la matière de Dieu. C'est lui qui nous donne la victoire. est de ensemble avec Christ. Personne est comme ma vie nouvelle. Sa vie de devenir, est c'est la vie où Et c'est comme yes. la vie où est vie où s'attacher à Christ. Et c'est s'attacher. à marcher à Christ. Et c'est Et c'est Christ. Et c'est Christ. Christ la vie, la vie. Et c'est la salle la a a Christ, Donc, la chose chose Christ demande grâce à les couleurs, les couleurs. Alléluia. Cette façon là Donc pardon. Donc pardon hier, est venu en nous. Christ par euh, la résurrection du Christ. Christ a payé un prix pour nous. Le Christ a payé un prix pour nous. Christ a foutu euh, euh, euh, euh, le Christ a payé le prix fort pour nous. Pour que toi et moi nous puissions entendre. Alors pourquoi Alors pourquoi aujourd'hui tu continues à le pourquoi faire crucifié? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu viens de mettre dans le Seigneur? Viens de dans le Seigneur. Parce que la lui. colère de Dieu. Toi. Toi et c'est changer on va avoir une vie de pardon dans ta vie. que la grâce de Dieu soit sur toi.